Bon, ben, représentez-moi le recteur, là-ci, porte-parole à Mouvement Citoyen mon -Mou Walloupe. Bon, là, je dis là, nous, on parle à grand camp Euh, par rapport à un petit rassemblement que les frères Zébris décidaient qu'ils ont fait, ben, je dis là. Avec, bon, c'est normal que nous présent parce que, bon, je dis là, ces frères l'ont enfermé, hein, parce que bon, Zébris t'a dans une petite euh, équipe, y a déjà créé les grands frères. Nous, même, tu as coopéré alors on parle là pour dire que nous, pas t'aident. On parle de solidariser moins des Aïens du tout. Nous, t'es ensemble, nous, on est ensemble. Même si nous pouvons faire, demain, nous devons nous pour dire que nous sommes ensemble. Et on savent que ça a été fait là, c'était pour bien le pays là, c'était pour bien nous. Et ça a gêné l'État français, c'est-à-dire qu'il y a une en vigueur un pays là, aujourd'hui là. Et c'est des boucons Zébris, des boucons Boana, des boucons Lilo, des boucons Onil, qui ont servi lien avec l'expérience, avec peut-être des troubles qui ont passé entre les gangs dans le passé, pour nous dire que nous non une situation que le pays a traversé actuellement là, qu'il nous faut nous mettre ensemble. Et à partir du moment où ils ont fait un complot là-bas, que les négomètres mettent ensemble, c'est ça le complot qui est coupable. De faire en sorte que les négomètres mettent ensemble, ils décident de se mettre ensemble. A la radio, dans la justice française, ils sont débutants. Ils ont dit que la tentative est tout aussi punissable que l'acte. C'est-à-dire que si vous tentez de tuer un monde, il faut 10 ans, la jolle consulte et je le Mais la première fois, en vrai, ils ont arrêté des gens parce qu'ils ont dit qu'ils étaient dans les projets de barrer au port. Avec, pour le 30 décembre, après le 30 décembre, pour soi-disant, on délit des pensées qui ont été projet. Et c'est pour ça que franchement, nous avons du tout et n'importe quoi. Mais nous parlons pour nous crier pendant euh, 4-5 mois Free, la famille, Free, ceci, Free, cela. En un certain moment, enfin, nous mettons nous ensemble et nous faisons comprendre où sont ces gens Exiger que nous votons ces bougs-là parce que nous pas censés accepter l'injustice et pas nous passons accepter l'injustice en pays-là nous n'avons pas ni de nous pas ni C H il y aura pour nous et ça au gars c'est qu'on reconnaît ni assez une parallèle c'est aux frères une famille à nous donc à certains nous mettons nous ensemble et si nous comprenons que ça est fait là là déjà raid. et que nous y au la jolie nous faisons comprendre que ça met sa pieu en pays-là et on va pas aller plus et on rassime bouddom